je sois là parce qu'on vit des moments forts. Euh, ici Guyane c'est une église de passionnés. Un tel désir de Dieu c'est toujours une joie de venir et c'est des moments particuliers parce que les soirs d'adoration c'est pas des temps de, de prière ou d'enseignement ou de, pardon, de séminaire. C'est un temps où on vient et on cherche Dieu. Et, mais c'était le désir de vivre, c'est moments d'intimité, la présence de Dieu, ces moments de proximité avec Dieu. Ça m'a passionné. C'est ma passion et j'étais heureux d'être là pour ça. Puis les, les dix premiers jours en, en distanciel. C'est pas la même chose que quand tu es à l'église et que tu peux vivre la présence de Dieu avec les frères et sœurs en Christ. C'était des soirées inoubliables, merveilleuses et exceptionnelles. Et ce qui m'a marqué durant ces douze soirées d'adoration, c'est comment Dieu a utilisé les membres de l'église pour nous adresser son message. Il a quand même su toucher mon cœur à travers le direct sur YouTube et je trouve ça tout bonnement incroyable. Merci Lississé et que Dieu vous bénisse. Amen.